Ok donc j'ai 569 abonnés sur mon compte Instagram, je vais donc ouvrir l'appli Neutrino plus puis connecter mon compte et comme toujours je vous suggérerai d'y mettre un de vos comptes secondaires, voilà nous sommes connectés et on a là une petite interface qui résume les stats de notre compte IG, on va du coup directement essayer de gagner des points en cliquant sur top et en s'abonnant à un max de personnes. Toujours pour avoir des points, on peut cliquer sur le bouton au centre en bas et choisir ce qu'on veut faire. On pourra donc utiliser notre bonus journalier pour récupérer des points gratos ou alors aller liker des posts d'autres utilisateurs. Tu pourras aussi laisser des commentaires ou inviter des amis à rejoindre l'application et à l'utiliser. En passant, voici mon code promo si tu songes à l'utiliser. Ensuite, quand on aura assez de points, on va revenir sur l'onglet Top et cliquer sur Inta Top pour un certain temps et en fonction de nos points. Dans mon cas, je n'en ai pas assez donc je reviens quand ce sera bon. Voilà, on est ok donc on va cliquer sur Inta Top puis sur Gain Followers et on attend 10 minutes. Les 10 minutes sont passées, on va donc se retrouver sur notre compte Instagram où on voit qu'on a gagné près de 40 followers. L'appli fonctionne alors très bien. On arrive donc à la fin de la vidéo et n'oublie pas de la liker et d'écrire merci en commentaire si elle t'a été utile. C'était donc MightyFake et on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce ou secret Instagram si t'es abonné à la chaîne. Bye.